Allez, c'est parti! Bienvenue dans le monde de la merde des lacs! Voilà, c'est bien là. là, on est bien là, oui! Ah, ça c'est de la partie Bon, mais je pense que la bêta, on va en avoir fait le tour hein, avant qu'elle soit ouverte à tout le monde! Petite partie vendredi, il doit être 1 h quelques du mat, on est bien! Et après, on va passer sur du BF3, je pense, parce que du coup. Ah oh ouais non mais c'est clair moi je suis sur BF3 en vrai hein. le BF3 j'ai dit, ouais, dit BF4 non je sais pas où Non non non mais oui, oui, oui t'as bien dit BF3 Ouais parce que là au bout d'un moment le 4 il est marrant mais Pourquoi je suis sur VR Ah Immeuble putain non c'est ça Ils sont tous sur les immeubles en fait c'est ça Ouais c'est ça voilà C'est bon on est putain frangé Excusez moi je suis un peu vulgaire mais À un moment donné ah passer voir ou toi. Il est où lui descend long tour. Alors là, voilà, le mec je le rush comme un connard avec mon putain de, de fusil de mitrailleur là, et il se passe rien. Bon, je sais que je suis pas très fin mais bon là, j'en plus. Il y a un peu plus j'ai après au spawn. Putain, euh, parce que je suis mort. on a des E. j'en apparaît sur eux non mais ils ont pas sur moi ah merde voilà. ah excuse -moi, moi mais tu devrais prendre le, le réflexe de toujours regarder où je suis avant de réapparaître bah, j'ai regardé mais je te voyais pas sur la map en fait j'étais surtout dans un char quoi <rire> je crois que j'ai fait des dégâts là non <rire> ah, c'est mon jouet. Le mec il est mort. Bah il y a un mec de Ah, il ouais. y en a deux qui viennent de respawn, les uns il... sur les autres Où ça Là où Ils vont là. Ils sont il 3. a un... un mort. Il y en a un en un bas non encore. Il c'est pas C'est fou comment on à faire du ménage avec un peu de volonté Ouais. Il y a, il y a le bateau. Parave, avance, avance. C'est quoi ça C'est le bateau, là. Bravo, oh, aligne-le, aligne-le, aligne-le, dans l'autre. Il y a ça dessous. Ah, oui. Vécule, hit, qui assiste, c'est bon. Ok. Il y, a, il y a un piéton, là. Il y a un de nos chers amis... Euh... Recon il est où Il est à l'étage je pense Non non il était en bas je, je... il vient de se barrer putain Tu le vois là le bateau, le bateau est parti ou quoi oh. Ah oh il est mort le bateau Oh putain merde est bien, est dans écoute hein Faut euh, pas toujours être super doué J'ai remarqué ça J'en ai marre d'être mouillé Et c'est que j'ai vu beaucoup d'eau pas loin de chez moi récemment donc là. Et là tu attaque un chat, on se, tirer, on se fait sniper mec mais... Tu m'en fous Voilà oh. <rire> <rire> C'est qui le me un peu là ouais, J'ai mis une là quand même Oui merci mais bon, euh, grâce à toi j'ai pu le péter <rire> J'adore, faire des trucs débiles comme ça, ça c'est... Au milieu des snipers comme ça là Bon ah, du là, coup on fait quoi là Ouais hein Ah je regardais si t'as récupéré ta vie avec le trousse que je t'ai mis Ah merci oui mais tu prendre sur des mines si n'hésite pas parce que moi j'y passerai pas hein. j'ai pas encore tiré un coup de feu mec ah d'accord mais si ouais, on me trouve ça, ça récupère pas 120, ça se récupère ah, oui y a a des mines là faut une box. Voilà. alors ok on a le choix soit on traverse à la nage soit on traverse pas le pont tu me connais tu me connais hein. je fais le plus ah. court hein. toujours <rire> il m'attaque là et à la main là mmh. discrétion discrétion moi, je nage sous l'eau, que hein. moi c'est plus lent, mais... C'est moi ou il y a un sniper qui nous cherche, là Ouais. T'inquiète pas. Ouais, un peu, quand même, mais... J'ai bien les mecs qui se téléportent devant toi. Ils ont la maîtrise totale du temps. Merde, ça snipe. Moi, je suis mort mais dans bon, le fixe Au moins j'ai rushé comme un camp Et le pire c'est que ça paye On va faire autre chose non comme technique je sais pas <coughs> On va changer la technique on, on, Je pars sur D tu me rejoins et on rush, on passe par le par le pont D'accord Ça marche On fait comme ça ouais. On va essayer d'être un million stratégique quand même Merci Pourquoi t'es une lampe tactique parce que j'ai un flingue avec une arme tactique j'ai pas envie de moi. c'est doux <rire> mais, <rire> mais y'a un mec j'arrête de courir je le vise je l'éblouis et après je le bute bon, après s'il si y a des snipers au ça vous suit aussi <rire> okay. on s'en fout c'est, euh, je sais pas si on s'est compris mais... Euh... oui non, non c'est très bien compris mais... on va suivre les ordres on va sur B hein. on va commencer à désobéir c'est pas ça canard, en approche. et alors est-ce que le char il passe par le pont inférieur non est-ce qu'il y a deux chars Oui. Oui. <rire> Est-ce qu'on en a merde Je sais pas. Non, regarde, ça passe tout seul. Pour toi, ça passe tout seul. Toi, et t'aimes pas, c'est pas pareil, on peut rien y faire. Hein. Infanterie sur le pont, mec. Sur moi, sur moi l'infanterie. Alors là, pareil, encore des lags. Le mec il était à bout portant, j'ai tiré, mais j'ai posé à trois. Survie, s'il te plaît. Il euh, y a des, des trucs bizarres qui se passent, mais bon. Ah, mais non, t'as pas survécu. Bah, hein. ouais, non, il y a un, un soutien qui est arrivé dans mon cul en fait. Moi, bon, je suis sur B, alors tu peux pas sur moi, ça devrait être safe. Ouais, et dans 7-5 secondes. 7-5 secondes, oh, putain, ça c'est. <rire> de la précision. En fait, c'est pas safe, hein. Putain, je sais quand tu fais des trucs C'est safe, c'est safe, hein. c'est safe. C'est me toi. Merci. ça arrive d'où là toi t'aimes bien faire des trucs un peu dangereux passe pas par là j'essaie de te courir comme j'ai pu à qui tu parles à toi mais non moi je suis à l'opposé ah merde je suis là, là. ben un pote de l'escouade sûrement mais... Oh les lags mais c'est pas possible putain Ah ça va j'en ai plus là depuis encore nous Mais je suis dit qu'il y a un mec là. Il est mort Ils ont dû avoir des copains je sais pas. Je sais pas je suis considéré à mon local. Putain mais non cinq, Il 25 de vie t'as des soins s'il te plaît Ouais ouais. T'es où Bien. Merci. j'ai ouais, pas compris comment ça marchait les semaines mais on, on passe au fond oui on a un tu... t'as envie ouais j'ai attaqué ah merde il y en a ouais. hein. ah, ah, d'autres ah je suis mort il est mort je, je non mais moi je suis mort aussi je l'ai commencé le mec mais au bout d'un moment okay. quand il y en a assez il y en a assez allez je suis parti est-ce que j'ai débloqué des trucs ah oui j'ai débloqué des trucs tu peux revenir sur moi si tu veux c'est safe ah attends euh, j'avais pas vu que j'avais débloqué quelques trucs sur mon assaut Voilà, il y a un mec comme ça J'ai <rire> ouais. oh. rappart sur toi c'est safe et il y a un mec en face de toi Non mais je suis en train de tuer euh, il m'avait pas vu Je suis en train de tuer il m'avait même pas vu Alors, Tu veux qu'on aille sur quel point là Tac sur aucun point <rire> lol On oh, va bah sur C, E, euh, E euh, Sur quoi E euh. Y a un char à droite là au quoi il est loin, il est de l'autre côté dans la. Non, il est pas loin, il est juste en bas à droite là. On va pas, tu vois il plutôt sur A là. Il y ce n'est pas qui s'en occupe voilà. Moi oh, j'ai sur A au en fait. Hein. Je sais pas où tu vas mais. J'ai pas sur A. Je pas sur A finalement. Pourquoi Il y a une mine qui nous attend sur eux. Eh ben, On va leur donner cette joie de venir Tomé C'est quoi ah que tu peux tuer Ouais il y a un shark qui a raison en fait, J'ai pas en acheter son nom là. Hein. Ah j'ai 2-3 lags moi, genre, genre c'est injouable, je suis à 2 FPS. Beta mon amour C'est n'importe quoi Même sur l'interface j'arrive pas à remonter à Bon, mais bah, écoute mec je vais être contraint et forcé d'arrêter euh, ma chère capture en ah, espérant que ah, ça remarche j Voilà mais sur ce ça sur sera sur terminé ce pour le moment grand chose à plus